Bonjour, euh, eh bien, voilà, je, je suis encore de retour hein, euh, pour vous exposer euh, cette fois-ci euh, euh, dans, dans l'emploi. Hein. Voilà, je, euh, je tenais à transmettre ceci, euh, donc euh, c'est mon CV finalement. Hein. Euh, voilà euh, bon euh, tout d'abord euh, bon j'ai euh, j'ai un projet euh, qui me tient tant bon, depuis toujours hein, euh, c'est euh, dans aide à la personne et euh, donc euh, euh, c'est mon intention c'est d'ouvrir euh, à mon propre compte. Voilà, je euh, euh, c'est la raison pour laquelle euh, euh, je le dis euh, très honnêtement que c'est vrai que euh, vis-à-vis d'un patron on se, euh, euh, on se limite à dire ça comme ça mais bon moi je suis pas de nature à me limiter euh, et me restreindre sur ce que je dois dire voilà euh, euh, voilà c'est euh, moi je, je voulais dire justement euh, euh, c'est de ne plus euh, dépendre d'un patron voilà euh, parce que euh, euh, parce que je ne, je ne voudrais plus euh, euh, dépendre euh, des, des plannings de, euh, de ce qu'il y a à faire dans l'entreprise et puis je n'ai pas d'esprit d'équipe voilà étant donné que dans ma nature je suis solitaire donc je, je préfère vous le confirmer euh, mon, mon intérêt bon, c'est vrai que euh, le patron il se dit euh, si jamais je euh, j'ai l'intention d'aller euh, euh, euh, voir un bureau la patron pour aller à la recherche d'un d'un travail et puis euh, que je lui dis ça euh, il va me dire mais pourquoi euh, je viens euh, sachant que je, je ne veux pas dépendre d'un patron lui euh, ce qu'il veut le patron c'est c'est être sous, euh, je suis désolée pour le, le mot, mais sous son emprise, hein, euh, c'est tout. Moi je ne veux pas être euh, au dépend, au dépendant d'un patron. C'est comme ça. Et, et voilà, c'est pour ça, bon moi j'ai l'intention de m'ouvrir à mon compte, euh, euh, plutôt euh, auto-entrepreneur, parce que l'entreprise, euh, moi j'ai pas l'intention d'embaucher des gens c'est euh, je veux mettre vraiment euh, individuel, voilà, et euh, dans aide à la personne comme je vous ai dit. Et, euh, et bon, euh, bon c'est vrai que qu'auparavant, euh, euh, euh, je tenais à vous dire toutes mes expériences professionnelles que j'ai fait euh, depuis la fois-là. Euh, bon, depuis 80, 1992, j'ai toujours travaillé dans, dans du nettoyage, euh, voilà, de euh, nettoyage dans les hôpitaux, euh, j'ai fait donc plusieurs sites, euh, un peu à droite à gauche. J'ai travaillé pour Honest, pour Sinesthèse, euh, j'ai travaillé pour euh, que des nettoyages, j'ai fait que ça, <rire> parce que j'avais n'avais pas d'objectif, bon, en étant euh, rentré dans la vie active, euh, malheureusement il faut gagner de l'argent pour pouvoir euh, subvenir aux besoins, euh, pour ne euh, plus dépendre de qui que ce soit mais bon euh, j'avais pas le choix je, moi je, déjà auparavant je n'aimais pas à l'école <rire> j'ai jamais vraiment étudié euh, à 1000% euh, aller dans les lycées euh, les facs et tout ça je suis jamais allée quoi si je suis allée dans des lycées mais euh, j'ai fait euh, à l'époque ça s'appelait SES les, euh, des des trucs euh, de manuels uniquement des, des, des écoles particuliers, euh, particulières, qui est euh, euh, dans le manuel, on faisait de la couture, euh, du ménage, on faisait euh, de la cuisine, on faisait un peu de tout bon, c'est de, de là que j'ai aussi gardé des enfants périscolaires, bon pas très longtemps, hein. j'ai que des stages c'était des petits stages comme ça, mais euh, bon voilà quoi, j'ai. Mais sinon, en grosso modo, j'ai fait que du ménage, j'étais. Euh, euh, j'étais. Euh, comment dire. Euh, je faisais vraiment euh, dans les hôtels euh, 4 étoiles, je, je faisais même 5 étoiles. J'étais vraiment. Euh, C'est vrai que, euh, arrivant à une certaine année, peu après. Euh, en travaillant dans des hôtels. C'est là que qu'il bon, y a eu la satisfaction de divers employeurs. C'est vrai que je travaillais brillamment, mais bon, ce n'était plus mon but de travailler dans les... auprès des entreprises. Ce n'était pas dans mon intention. C'est pour ça, la finale, j'ai quitté. J'ai démissionné. Quoi. Je, je n'en pouvais plus. Le patron voulait tant d'horaires, puis ne me payait pas suffisamment assez, il me, faisait, il me disait euh, de, de faire en, en sorte de respecter tous ses horaires, mais il ne me donnait pas beaucoup d'horaires, sachant que je faisais des gros, euh, des, des gros kits, euh, pour très peu d'heures données. Euh, non, moi je ne veux plus être exploitée à ce point là, euh, voilà, c'est pour ça que j'ai mis à terme tout ça. Bon, j'ai travaillé de 80 en grosso modo j'ai travaillé de 91 jusqu'à jusqu'en 2004 dans le nettoyage voilà j'ai euh, fait que ça pratiquement jusqu'en 2004 après euh, après 2004 euh, je me suis orientée, euh, bon c'est vrai que j'ai pas fait de euh, j'ai pas fait de validation euh, v je n'ai pas fait ça parce que, bon moi je savais euh, gros, grand, gros, grosso modo je savais ce que je voulais faire mais seulement euh, à l'époque c'était euh, pas vraiment je pouvais pas rentrer comme ça dans, dans ce domaine là, moi, je, mon intention c'était de devenir secrétaire médicale c'est pour ça à côté de ça j'avais fait un, euh, des cours par correspondance D'ailleurs ça m'a beaucoup aidé, ça m'a vraiment euh, ai beaucoup aimé ai là vraiment, enfin, euh, ce métier vraiment ce domaine-là, parce que j'ai fait euh, diverses formations euh, euh, qui étaient rapprochées à ça, ça m'a appris euh, quand même euh, dans, dans un autre domaine que j'étais parfaitement capable d'aller de, de, plus loin. Euh, j'ai euh, parce que j'ai fait des formations, moi euh, bon, c'est une formation de, à peu près d'une semaine. J'ai dû aller à Paris pour pouvoir euh, obtenir euh, des certificats de secré secrétariat médical, quoi, donc euh, bon, j euh, je venais, quoi, mais seulement, c'est comme tout, j'ai pas été jusqu'au bout, parce que bon, il me restait quand même un an euh, consécutif pour, euh, pour suivre euh, cette formation, euh, parce que euh, j'ai euh, suspendu ce for cette formation-là, parce que euh, bon j'ai fait quand même deux ans de formation comme ça euh, parce que je, euh, je devais m'occuper d'une de, de mes proches qui est ma maman et de là euh, c'est la fois là que j'ai demandé euh, auprès du TGU, du tribunal de la commune là où je réside euh, pour, euh, pour avoir la possibilité de de d'être désignée en tant que curatrice pour ma mère, quoi, euh, voilà, quoi. Et j'ai continué, moi, bon, jusqu'à... Malheureusement, jusqu'à son décès, quoi. Euh, sinon, j'aurais été encore là, hein, avec elle, hein, euh, en tant que tutelle, mais euh, malheureusement, elle est décédée deux ans après. Euh, C'est-à-dire, elle est euh, décédée en 2008, quoi, donc j'ai fait ça. Ça m'a permis, quand même, d'avoir un large temps pour... Euh, pour pouvoir m'occuper d'elle, quoi. Voilà, j'ai été désignée euh, en tant que mandataire familiale, hein. voilà. Et sinon, euh, après, enfin, euh, juste auparavant, j'avais commencé le concert, j'avais fait des, euh, des formations un peu à droite à gauche, euh, je connais un peu de tout, j'ai fait vraiment du... Euh, c'est permanent, c'est, comment dire, hein, c'est des emplois vraiment euh, un peu de tout. <rire> et j'ai mis euh, mes passions pour, faire des formations, pour euh, pouvoir faire des formations quoi, j'ai dit euh, pourquoi pas, moi j'ai fait ça, je me suis lancée euh, dans la profession de, comme je vous ai dit là, mandataire, mais c'est pas vraiment une profession, parce que je n'étais pas rémunérée, hein, pas, euh, euh, je dépendais du, du TGI, euh, du tribunal de, euh, de la commune la outreville. C'est tout, mais c'est pas vraiment un emploi, quoi, c'est... Euh, euh, bon, euh, j'ai eu quand même un laps de temps avec, euh, avec euh, ma mère, quoi, et voilà, ça m'a permis de, de faire euh, toutes les nécessités pour pouvoir euh, remettre tout en place, euh, euh, la gérance, quoi, parce que j'ai succédé de l'Udoff, euh, euh, qui est répandu, hein, euh, j'ai succédé à ça, parce qu'elle a toujours été sous tutelle, donc euh, voilà quoi, et, enfin, et puis euh, sa maladie quoi, voilà. Et sinon, euh, sinon euh, je, bon, c comme je vous ai dit, j'ai fait des formations, euh, bon, grâce par le biais du, euh, des cours parcours et correspondance que je faisais auparavant. Moi j'ai fait des formations à l'hôpital euh, en tant que secrétaire médicale. Bon, euh, C'est vrai que j'ai eu en, entre guillemets euh, euh, un mauvais rapport de stage suite à ça parce que mon problème, euh, euh, je, je ne suis pas faite pour être dans des entreprises, je ne sais pas, je faisais qu'à ma tête. Et pourtant, euh, c'était euh, vraiment la pratique des choses. Bon, c'était à cause de ça. Sinon, je travaillais bien. Hein, euh, J'ai fait euh, de la transmi euh, transmission. J'ai fait euh, euh, en tant que secrétaire médical dans l'accueil. Je, je travaillais bien. Je faisais du classement euh, alphabétique et numérique. Je, je connais quoi. Mais, euh, euh, il y avait un petit détail suite à ça de ce mauvais rapport de stage. C'est parce que c'était suite au courrier. Bon, c'est un détail ce que je dis, hein, mais euh, suite au courrier. Euh, euh, J'avais euh, cette pratique euh, personnelle, parce que normalement, c'était pas compté dans la convention. Je devais pas faire ça, mais c'était euh, plus fort que moi. Moi, je, un exemple j'ai fait, euh, quand je, je venais, quand j'arrivais pour commencer hein, le travail, euh, en bas il y avait des boîtes aux lettres. Euh, c'était euh, euh, spécialement euh, un local spécial pour les, les employeurs quoi, qui travaillaient. Et j'allais chercher d'abord les courriers là. Après je montais euh, parce que c'était difficile à avoir un ascenseur dans un hôpital. C'était vraiment délicat. Et moi, je en arrivant, ma pratique, c'était d'abord aller chercher les courriers, après monter, c'était au troisième étage, et, et euh, voilà, j'avais pas la blouse, hein, j'avais rien, j'étais comme ça, quoi, en, en, euh, tout comme euh, je venais quoi, hein. mais pour eux, pour l'employeur, euh, c'était euh, une faute, voilà. Et aller chercher les courriers euh, comme ça, euh, parce qu'il fallait la blouse. Il fallait d'abord monter, mettre la blouse, après redescendre, après remonter, mais moi, la, la simplification, je voulais d'abord euh, aller chercher les courriers, après on n'en parle plus, après je serais dans mon bureau et je classais. Je, voilà. Bon, ça convenait pas à l'envoyeur et voilà, j'ai eu ce mauvais rapport euh, de stage euh, suite à ça. Mais c'est pas grave au niveau de la formation. Hein. Je suis je suis très têtue. Moi quand j'ai euh, des fois euh, je c'est pas que je ne respecte pas, mais des fois je fais à ma tête les choses la plus pratique, euh, ce qui me convient, plutôt que bêtement euh, faire tous ces allers-retours et puis que. Non, moi je, je suis de nature euh, comme ça quoi. Enfin bref, voilà. Euh, voilà, bah sinon j'ai fait, bon comme je disais, euh, la télétransmission, j'ai fait euh, l'accueil, j'ai fait mon euh, hôtel d'accueil déjà en 92, j'avais fait ça. Déjà à la fois là, j'avais fait déjà au d'accueil. Donc euh, mais. Euh, comme je disais, euh, j'ai pas un esprit d'équipe, donc euh, je sais pas si le patron, lui euh, veut rien savoir, hein, le patron, lui euh, veut bah un empl euh, une une employée, euh, une salariée euh, à qui compter, à qui, euh, euh, moi, je ne sais pas si <rire> le patron, il, il m'a dit, bah, non, ça, vous ne me convenez pas, quoi, moi, euh, je suis allée comme ça, mais j'ai je dit je dis mes positions, mais je ne convenais à personne. <rire> tous, tous les patrons me, me disaient, ben non, vous ne me pas. Hein. Bon, certes, euh, moi je ne suis pas quelqu'un qui qui joue un rôle, puis, euh, qui est contre mon plein gré, parce qu'après je me sens mal. En étant dans l'entreprise, euh, c'était pas mon milieu. c'était pas... Euh, je ne suis pas bien comme euh, dans dans des entreprises quand je faisais euh, le ménage. Je ne savais pas quoi faire euh, à l'époque, je ne savais pas vraiment... Euh, j'étais vraiment euh, euh, bon, assez jeune quoi, j'étais euh, euh, arrivée dans la vingtaine d'années quand j'ai commencé à travailler. Voilà quoi. Bon, auparavant j'avais fait des stages, hein. j'avais fait un euh, péri j'étais euh, dans la cuisine, être cuisinière, je fais, mais bon, j'aime pas, euh, franchement, non, je, c'était pas mon, euh, c'est pas mon intérêt de faire ça, j'avais aucune intérêt, moi je voulais aller plus loin, je voulais me responsabiliser euh, de moi-même, je voulais, euh, parce que, si vous voulez, dans un, chez un employeur, on est comme un, un légume, on, on écoute tout ce qu'on, Ah, euh, moi je suis très euh, directif, oh, bah, pas directive à euh, commander les gens, hein, non, mais je suis très, euh, trop euh, personnel voilà, moi je vous raconte euh, à titre personnel, mais bon, euh, certes, moi, je préfère vous le dire très honnêtement, voilà, je, euh, voilà. Euh, bah, sinon je, je disais au niveau des formations que j'ai fait, euh, euh, à l'époque, euh, bon, en, 2000, euh, en 2005, j'ai commencé euh, des formations dans la perfection en bureautique parce que j'adorais l'informatique, j'adore enfin, toujours, hein, j'aime euh, travailler dans le domaine l'informatique. Euh, parce qu'auparavant, euh, bon, je, je réparais euh, des ordis, bon, c à l'époque c'était des disquettes. <rire> je, euh, je mettais euh, les systèmes d'exploitation euh, par disquette quoi. <rire> voilà, je savais déjà à la fois là. Et voilà je sais, je sais formater je sais restaurer euh, l'informatique je sais réparer quand il faut dans des anciens modèles aussi dans des, dans des modèles Intel tout ça quoi tout ce qui euh, des anciens modèles euh, même qu'après euh, peu après 2004 j'ai commencé à faire les formatages et tout ça euh, Et voilà quoi je, je j'ai toujours travaillé dans la... enfin, euh, aimé euh, faire euh, des expériences là-dessus, quoi, au niveau de l'informatique, mais j'en ai travaillé dans dans les... Dans les euh, en tant que technicienne en informatique et tout ça, j'ai je, je, pas de... j'ai au, euh, aucun diplôme dans ce domaine, non, moi, je, euh, mon seul euh, diplôme, pas, si on peut dire ça, c'est un certificat d'études professionnelles voilà, un CEP, euh, voilà, euh, euh, mais dans la collectivité, dans tout ce qui est lié, dans le ménage, dans le nettoyage, et moi, j'ai mis à terme tout ça, donc tout ça, je ne veux plus le faire, ça, euh, très honnêtement, le ménage, euh, je, auprès d'un employeur, je veux plus, ça, non. Moi je veux être, euh, je veux peut-être donner des missions, mais indépendamment, euh, selon euh, les, les, euh, les missions peut-être qu'il y a à faire, mais sans dépendre de qui que ce soit. Je ne veux pas euh, euh, être restreint au niveau des horaires, au niveau... moi euh, euh, je veux être libre au niveau des horaires, au niveau des, euh, de mon emploi du temps, euh, je... c'est pour ça que mon, até... mon intention c'est d'ouvrir à mon compte faire selon, euh, selon euh, mon emploi du temps et puis euh, être libre de, de pouvoir faire euh, mon programme selon les, les semaines qui, qui avec, euh, avec la, les prestations qu'il y aura à faire auprès des, auprès des gens, comme ça. Je veux intervenir au niveau des gens, voilà. Euh, bon, moi, c'est euh, aide ménagère, c'est toujours dans ce domaine-là. Mais, euh, indépendamment, voilà, c'est fini au niveau de l'employeur euh, ménage, euh, non, c'était vraiment de l'exploitation absolue, euh, non, je ne veux plus faire ça, il euh, fallait que je me dépêche, fallait que je non, non, non, non. moi, je ne suis pas de nature à me, à être à, euh, à ardeur, quoi, enfin, dans, comment dire, non, euh, moi, je veux être libre selon, euh, que je, je peux faire, euh, au moyen de ce que je peux donner au niveau des gens, faire des prestations un peu à droite à gauche, quoi, hein, euh, même euh, m'occuper des animaux, hein, euh, promener les animaux, euh, le jardinage aussi, euh, je peux le faire, euh, bon je connais pas tout hein, le jardinage, hein, j'ai jamais fait, mais euh, selon l'habitude de, des gens, euh, moi je peux très bien euh, apprendre, j'apprends vite, franchement euh, voilà, il n'y a pas de souci à ça. Et sinon, euh, bon, moi je dis je reviens euh, à mes formations. Enfin, J'avais fait auparavant. J'avais fait euh, des formations auprès de l'AFPA euh, en tant que perfectionnement bureautique. Après euh, euh, j'ai fait euh, un euh, bon, secrétaire médical, j'ai travaillé dans la euh, non, les laboratoires suite à ça, je travaille bon, j'ai fait des remises à niveau euh, à cette époque-là, déjà en 2003, je fais des remises à niveau, des APP, quoi. Hein, euh, voilà, j'ai fait, euh, ça m'a beaucoup servi, vraiment, euh, à l'époque, et j'ai... puis voilà, euh, euh, bon, euh, ce qui est bien euh, chez Pôle emploi, ils, ils m'ont laissé un laps de temps, ils, m ils, ils me laissent quand même... Euh, interagir selon euh, mon rythme. Euh, parce que moi, à la fois-là, j'ai quand même pu faire tout ce que j'ai j'aimais, ce que j'aime maintenant. Hein. Euh, euh, bon, C'est vrai que j'ai pu faire euh, pas mal de choses, des formations, des... je me suis occupée dans, dans partout. Quoi, hein. euh, mais tout ce qui était lié dans l'informatique et le bureautique. Euh, J'étais vraiment euh, accro à ça. Je ne suis pas une droguée hein, de ça. Hein, je... Comme il euh, y a eu des émissions sur la dopamine euh, dépendant que de la technologie, euh, c'est pas parce qu'on aime la technologie que forcément on est du matin au soir que là-dessus. Hein, euh. Et puis même, même si je suis dans la technologie, euh, j'arrive à faire euh, euh, beaucoup de choses à côté. Euh, pour moi c'est pas vraiment une dépendance, c'est plutôt une, euh, euh, quelque chose qui me sert euh, qui me sert énormément et puis c'est attractif, c euh, on découvre énormément de choses qu'on peut pas se permettre, euh, des fois on n'a pas les moyens de voyager un peu à droite à gauche ou, ou de connaître beaucoup de, de domaines euh, hors euh, de la France où, euh, où moi j'ai pas... Euh, <coughs> les moyens de pouvoir euh, <rire> aller partout, euh, voyager en avion, ou... j'ai informatique, euh, bon, il y a, et puis euh, je découvre énormément de choses, euh, tout ce qui est dans le monde entier, euh, tout ce qui se passe, et vraiment, euh, c'est bien quoi, le internet, il n'y a rien de mieux, hein, je veux dire, euh, euh, on découvre beaucoup de choses sans pouvoir se déplacer, là. bon, on n'est pas sur, sur le terrain, les, les gens, ils aiment être sur le terrain, mais on n'a pas besoin d'être sur le terrain pour apprendre. Je sais pas, j'ai euh, bon, appris beaucoup de choses, c'est vrai, c'est, voilà. Mais Sinon, euh, comme je disais, euh, euh, bon, j'ai fait, euh, j'ai des compétences aussi, j'ai travaillé dans l'espace multimédia, j'ai fait un stage aussi, euh, j'ai fait des saisies euh, sur CD, euh, j'ai fait euh, oh, pas mal de choses quoi, dans l'informatique je, je répare, je formate, je restaure, je, je, mets, je fais les, les mises à jour, il euh, n'y a pas de souci, moi j'ai jamais ramené mon ordinateur dans, euh, à réparer, jamais. Euh, j'ai toujours fait de moi-même et sur ce depuis euh, 2003 que j'ai euh, Voilà, j'ai mon ordinateur, voilà. Euh, bah, Qu'est-ce que je disais euh, bon C'est vrai que mes compétences, j'ai travaillé dans, les, euh, dans le laboratoire grâce, euh, par le biais du, euh, de la, euh, la formation que je faisais en tant que secrétaire médicale. C'est à la fois-là que j'ai pu euh, faire tout ça, quoi, hein, voilà. Euh, j'ai vraiment... Euh, dans les compétences, dans l'informatique. En gros euh, ces derniers temps j'ai fait que ça. Euh, bon ce qu'il me faut c'est de euh, encore euh, euh, orienter dans ce domaine là. Mais bon moi euh, c'est choisi moi. Euh, je veux ouvrir à mon compte et mon intention, euh, c'est pas de, comme je disais, euh, je ne veux plus dépendre d'un patron. Euh, je veux pas aller dans des endroits sachant que j'ai plus rien à faire là-dedans les gens ils disent tout ça euh, pourquoi vous êtes là on m'incite on à aller dans des rendez-vous et puis euh, des fois qui me convient pas mais malheureusement je suis obligée d'y aller euh, des fois je, bon, je leur dis euh, on m'a orienté là et, et moi c'est pas dans mon domaine moi je veux plus dépendre d'un patron c'est tout je veux pas euh, c'est simple à comprendre euh, Le patron, se dit mais pourquoi vous venez alors, euh, c'est du fait que je suis obligée de, c'est contre ma volonté, c'est pas mon domaine, c'est tout. Euh, voilà, j'ai fait un choix, c'est pour ça que j'ai fait euh, une, euh, un million euh, sur, euh, dans Actif Créa, euh, bon, c'est pas l'emploi qui m'a orientée dans ce domaine là. J'ai fait trois mois de, de, de, de, de, de, de en tant que suivi personnalisé dans ce domaine-là, pour euh, créer à mon propre compte. Et ça m'a beaucoup servi, franchement. Euh, euh, je le remercie, quoi. Je veux dire, là où j'étais, euh, ça m'a ouvert euh, plus de portes, des choses que je ne connaissais pas. Euh, voilà, quoi. j'ai C'est tout. Et moi Mon domaine, c'est dans le bon SAP, qui est service à la personne, quoi. Et voilà, mon domaine c'est dans le micro-entreprise, mon auto-entrepreneur, parce que micro-entreprise, je ne sais pas, moi j'entends ça en tant que péjoratif, euh, ouvrir à, à mon compte, mais sachant qu'à la suite je, je vais ouvrir une, entre, une grosse boîte, une grosse entreprise pour pouvoir, moi je veux pas embaucher, c'est clair et net, euh, je veux travailler pour moi, personnellement. Mais euh, plutôt euh, individuel, parce qu'entreprise, euh, c'est quand on embauche, après, c'est un espoir qu'on embauche des gens, mais moi je veux pas faire ça, je ne veux pas faire une PME, ou non, moi je veux faire une mission personnelle, individuelle, voilà. Euh, je veux peut-être faire des missions, un peu à droite à gauche, mais selon les horaires libres, je veux pas être soumis, euh, non, tu dois être à l'heure là, tu dois être à euh, non, c'est... Moi, je veux être libre. Déjà, c'est pour ça, moi, mon intention, c'est de vous voir à mon compte. Voilà. Je veux pas être plus, euh, euh, plus concise que ça. Je peux vous dire que ça, et euh, au mieux que je peux vous apporter, enfin, transmettre. Voilà. Je, euh, sinon, pourquoi pas réparer des ordinateurs Pourquoi pas envers des gens j'aime bien euh, l'informatique même euh, Pourquoi pas faire un stage dans l'informatique Mais bon, euh, euh, j'ai quand même un, Si j'ai un, un emploi à côté, euh, bon, je pourrais pas faire la euh, formation comme ça. Si euh, je veux être euh, autonome, dans même dans les domaines de formation. Euh, au moment quand je pourrais aller faire la formation, j'irai Parce que si euh, c'est une formation euh, continue, euh, puis que je suis obligée d'aller de 8h30 jusqu'à 17h du soir, euh, dans la journée, je ne pourrais pas travailler chez des gens. Donc c'est un cercle vicieux, quoi. je pourrais pas... Donc euh, je veux faire une, euh, une formation, une auto-formation, euh, au moment quand je, je prendrai le temps d'apprendre dans ce domaine là Ça peut être faisable. Je ne pas forcément aller euh, euh, à droite à gauche euh, pour euh, faire une formation. Si on travaille chez des gens et puis qu'on ne peut pas, à côté de ça, euh, aller faire la formation, euh, c'est décevant, quoi. Euh, <rire> moi je ne veux pas, pas euh, prendre pour des andouilles les gens. Hein. Euh, moi je dis très honnêtement euh, ce qui me vient, ce qui est à l'esprit pour moi, ma façon d'être, euh, c'est important parce que euh, souvent les patrons ils ne veulent rien savoir, sur, mais c'est très très important hein, les façons d'être des gens, qui est leur souhait euh, profond mais il y a tellement d'obligations, voilà, voilà, malheureusement c'est ça. Voilà, sinon euh, j'ai le permis B, bon euh, ce qui est euh, lié dans la voiture, euh, euh, je ne veux plus avoir une voiture permanente, euh, pourquoi Parce que, bon ça, c'est revenant très cher, C'est il y a des entretiens sur la voiture, il y a l'essence, les placements, les, euh, euh, euh, toutes sortes de choses quoi, la, les assurances, il faut, euh, faut entretenir quoi, moi ça me revenait énormément euh, cher, rien que pour la voiture, alors moi j'ai arrêté ça, mais par contre, je, je peux faire en, en location longue durée. Je peux, je peux accepter des voitures en location, voilà. Moi mon but c'est ça, et puis aller au travail, enfin aller chez des gens dans mes, en tant que pré, prestation prestataire, je, à vélo quoi. <rire> Pour l'instant j'ai ça quoi. Mais euh, sinon, bon, comme je disais, j'ai permis euh, depuis 1994, voilà, je suis expérimentée. Sinon, mes centres d'intérêt, euh, ce sont euh, la musique, euh, bon, comme je vous ai dit, l'informatique, euh, l'internet, euh, la nature, bien sûr, euh, me promener, euh, tout ce qui est, euh, les randonnées, euh, en montagne, euh, j'adore la montagne, ça c'est incontestable, c'est... Et euh, moi j'aime beaucoup le VTT, euh, faire du vélo, VTT surtout, euh, l'aérobique j'aime bien, voilà. bah écoutez, euh, je vous ai pratiquement tout dit hein, et puis n'hésitez bon, pas si, si vous avez quelques questions à me poser, pour voir éventuellement avec vous. Euh, pourquoi pas? Bon, moi je, je poste cette vidéo là pour euh, voilà je, je veux pas être euh, sournoise sur le sujet dans, dans mes recherches d'emploi. Voilà. C'est pour ça que je j'ai l'intention de j'avais l'intention de faire cette vidéo justement pour euh, euh, spécialement conçue pour ça, quoi. Mon, mon intention, euh, mes souhaits, et puis euh, euh, ce, que, ce qui est dans mes recherches d'emploi. voilà. Bah, sur ce, je vais vous laisser hein, et puis euh, je, je vous souhaite une bonne journée hein, et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.